Cloud City est un jeu de pose de tuiles et de construction. Les joueurs placent des immeubles et les relient entre eux. Dans Cloud City, nous sommes des architectes et nous participons à un appel à projet pour la construction d'une nouvelle ville révolutionnaire. Notre but est simple, créer la meilleure maquette avec les matériaux à disposition. Chaque joueur commence la partie avec une tuile de départ posée devant lui et trois tuiles en main. Chaque tuile comprend deux emplacements d'immeubles à placer directement lorsqu'elle est posée. Il existe trois types d'immeubles, petit bleu, moyen vert et grand brun. Pour ce projet un peu particulier, nous sommes en concurrence sur les matériaux qui composeront notre maquette. Lors de son tour, le joueur actif choisit l'une des tuiles qu'il a en main et la place sur la zone de jeu. La tuile doit être adjacente à une tuile déjà présente et peut être tournée dans n'importe quel sens. Le joueur peut ensuite choisir de poser des plateformes pour relier ses immeubles. Chaque couleur de plateforme correspond à une couleur d'immeuble, et donc à une hauteur. Plus la plateforme est longue, plus elle rapporte deux points. Mais attention, une plateforme ne peut pas passer au-dessus d'une zone vide, et deux plateformes de même niveau ne peuvent pas se croiser. Enfin, un immeuble ne peut pas accueillir plus de deux plateformes. Une fois son tour terminé, le joueur choisit l'une des tuiles visibles ou la première tuile de la pioche, et l'ajoute à sa main. C'est à son voisin de jouer. La taille maximum du terrain est le 3 tuiles sur 3 à 4 joueurs, et 3 tuiles sur 4 à 2 et 3 joueurs. Lorsque tout le monde a complété sa maquette, la partie prend fin. Les joueurs comptent les points de leur plateforme, et celui qui en a le plus gagne. Claude City propose une variante pour complexifier le jeu, en répondant aux besoins des futurs habitants. Ces besoins sont représentés par des cartes et constituent des objectifs. Suivant la difficulté, un à deux objectifs sont piochés et placés sur la table en début de partie. En fin de partie, le joueur qui complète le mieux un besoin gagne des points associés. Certains besoins sont particuliers et font perdre des points pour certains types de constructions. Pour conclure, Cloud City est un jeu de pose de tuiles en trois dimensions, plus stratégique qu'il y paraît. L'interaction entre les joueurs est très limitée. Mais le jeu reste intéressant, quelle que soit sa configuration.